Pour mettre en œuvre la réforme des rythmes éducatifs, la ville de foussé a sollicité un accompagnement des Franca. Des animations ludiques sont proposées après la classe à tous les enfants. Y a ouais les activités sont variées, on a des intervenants, à la fois des bénévoles et des professionnels, on va dire, des animateurs qualifiés. Et le retour qu'on en a est vraiment favorable dans la qualité des prestations qu'on a offertes. Il y a quand même... 6 euh, euh, animations différentes pour euh, quatre classes simplement à fou sépérer. En ce moment on a un atelier de poterie, on a un, un atelier euh, qui a une vocation plus euh, sportive, on a une activité euh, découverte de la nature avec un atelier où ils sont en train de confectionner un herbier, une autre qui est aussi la découverte du patrimoine, où on a un, un intervenant communal qui est en train de faire visiter notre commune et les intéresser au patrimoine. On a aussi euh, une activité alors avec les plus jeunes en fait, une heure et demie c'est long sur une activité unique, donc euh, on a deux intervenants. Ce sont des, des, des animations à base de jeux, principalement à base de jeux, euh, voilà, des, des jeux tout ça. Hein. Le Ludo Plus est un véhicule d'animation qui se déplace tout au long de l'année au plus près des territoires. Les Franca proposent ainsi des animations adaptées à tous les enfants. Pauline Munro explique le projet conçu par les Franca en Vendée. J'organise la séance euh, par des mises en équipe de joueurs avec différents pôles en fait, répartis dans la salle, à la fois des jeux de construction, des jeux plus de coopération, de logique, de rapidité, d'observation. Euh, et la particularité de Foussepéré, c'est qu'il demandait aussi une animation autour des droits de l'enfant. Donc il euh, y avait aussi un pôle euh, avec un petit livret sur les droits de l'enfant, euh, le droit d'être soigné, le droit d'avoir une famille, d'avoir un nom. Et du coup, les enfants tournaient en fait, euh, sur l'heure et demie sur ces différents pôles. Il y a aussi des bénévoles qui interviennent, donc moi je suis en duo en fait avec une bénévole euh, dans une des écoles. Euh, ça se passe très bien. Et c'est plutôt chouette aussi d'avoir ce contact-là avec, euh, avec quelqu'un qui est bénévole. Et puis c'est quelqu'un qui est retraité. Donc du coup il y a aussi un peu d'intergénérationnel avec les enfants. je te donne la carte, c'est la tu auras la carte. Moi je fais du... les jeux de société. Mais juste pour un trimestre. Pauline intervient sur toutes les communes qui souhaitent développer des actions éducatives de qualité. Le de Plus, un outil à leur service.